avant tout usage, vérifiez que les indications de votre tournevis correspondent bien aux valeurs de tension du circuit sur lequel vous allez travailler. Celui-ci peut être utilisé pour des tensions entre 100 et 500 volts. Vérifiez que tous les éléments constituant le tournevis testeur soient en bon état. Portez des gants adaptés et des lunettes de protection pour manipuler les conducteurs dans les boîtes de dérivation et autres coffrets électriques. Sachant qu'il faudra néanmoins ôter un gant lors de l'utilisation du testeur. Comment cela fonctionne-t-il Dans le manche du tournevis, généralement d'une matière isolante transparente, se trouve un dispositif composé d'une petite résistance électrique de forte capacité, suivie en série d'une ampoule néon. Un ressort maintient le tout, compressé par une pastille tactile de laiton, qui a une utilité majeure dans le fonctionnement de cet outil. Pour simplifier la compréhension du fonctionnement, lorsque la pointe du tournevis est mise en contact avec un conducteur sous tension, et que l'utilisateur du tournevis applique un doigt nu sur la pastille tactile, l'utilisateur sert alors, de retour du courant à la terre, le circuit est fermé, la lampe néon s'éclaire. Si la lampe néon ne s'éclaire pas, il n'y a pas de tension dans le conducteur, le courant ne passe pas. Cette opération est sans danger, à condition que les précautions d'emploi citées précédemment soient bien respectées. Personnellement je ne peux pas me passer de cet outil, notamment pour la recherche des pannes.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 N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.